J'utilise beaucoup ma messagerie. J'envoie mes messages oui, à des amis, je leur écris, je leur dis ben, quand j'ai fait un nouveau film. Voilà. J'écris je, je mes propres films, oui. Et après ce n'est pas moi qui les publie en fait, c'est une autre euh, association. Je suis passionné vidéo, oui. Je filme avec euh, une autre personne et après je fais, euh, je fais le montage. Donc, moi j'ai un handicap intellectuel ouais, et du coup je suis du facile à, lire, à comprendre. Donc en fait, le facile à lire et à comprendre, c'est la traduction du document pour que ce soit accessible par tous. Donc Par exemple, on reçoit des documents à l'ESAT et puis après, on a un moniteur qui est avec nous et il essaie de comprendre tous les mots qu'on ne comprend pas. Les mots qu'on ne comprend pas, on doit les surligner. Et après, ben, on modifie le document pour qu'il soit plus simple. Pour moi, euh, il n'y en a pas beaucoup. <rire> il n'y a pas beaucoup de tests. Et j'aimerais bien qu'il y en ait plus. Ouais. Euh, j'aime bien lire et j'aime bien les évaluer, surtout. Parce que j'étais formée au Facile à lire et à comprendre. Donc j'aime bien euh, revoir, euh, même s'il y a des mots que je ne comprends pas. <rire> je fais des recherches sur internet, je vais sur le dictionnaire. Mais bon, euh, je me méfie un petit peu de... Je me méfie un petit peu de, de ce qu'on trouve derrière la toile aussi. En fait, c'est que je, je, je, euh, je trouve des sites de confiance. C'est sur le site de l'INAPI pour euh, voir exactement euh, ben, ce qu'il y a des nouveautés en facile à lire et à comprendre. Est-ce qu'il y a des, nouveaux, des nouvelles publications de l'INAPI qui sont sorties quest ce que j'aime bien lire ben, que, des trucs, que des livres sur la vidéo moi, ce qui me gêne sur Internet, c'est surtout les pubs, parce que euh, ben, ça s'affiche partout, ça nous gêne. Ça... Alors pour moi, l'Internet est numérique, il euh, y a certaines pages qui sont accessibles et d'autres non, et d'autres il faut se méfier. Globalement, je pense que ce n'est pas accessible du tout.